euh, les seuls influx que vous avez euh, sont, à part ceux d'Uranus, mais ils ne sont pas activés cette semaine, donc les seuls influx euh, vraiment, euh, bon, même pas très intéressants, sont ceux de Vénus, et elle est dans votre 12e secteur, c'est-à-dire qu'elle est dans l'ombre de votre signe, donc euh, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Hein? Euh, rêver, il y a une dimension d'imagination, de rêve, de de scénarios qu'on se construit. Vous êtes un petit peu spécialiste de ça, hein, vous le cancer, vous aimez souvent plus rêver à l'amour que l'amour réel. L'amour réel peut vous décevoir. Hein. Euh, euh, je connais beaucoup de cancers qui ont du mal à, à construire euh, euh, affective, une vie affective, une vie de famille, parce que euh, ben, ils sont déçus. Et c'est vrai que cette euh, cette tendance pourrait être accentuée un petit peu hein, par la présence de Vénus en Gémeaux. D'abord elle va rester que jusqu'à lundi, et ensuite bon, elle n'est vraiment pas très forte, et si vous avez une petite déception, à mon avis ça passera très rapidement, euh, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autre aspect pour vous, premier er décan, euh, qui peut appuyer euh, pour qu'il y ait vraiment un, élément, un événement, quelque chose de, de, de marquant, il faut qu'il y ait plusieurs aspects en même temps. Là, c'est vraiment un seul, donc euh, à mon avis vous, ne, vous allez passer une ou deux journées comme ça, euh, euh, en vous sentant euh, vivre des choses euh, dans votre imagination, mais pas dans la réalité. Deuxième décan, euh, vous c'est Mercure, et elle est dans votre signe, elle est dans votre décan, et malheureusement elle s'oppose à Saturne. Donc on, on sait à quel point Saturne peut jouer un rôle de frein, jouer un rôle euh, euh, très euh, cérébral aussi, hein? c'est-à-dire qu'on pense trop, et c'est vrai que quand on pense trop, on n'agit pas, donc c'est pour ça qu'on est freiné, euh, qu'on est euh, empêché hein, d'agir. De, de, et, et là, euh, bon, comme c'est mercure, c'est plutôt dans l'échange dans dans que ça se passe. C'est-à-dire que vous allez avoir affaire à quelqu'un avec qui vous ne pourrez pas échanger, avec qui il n'y aura pas d'échange, vous aurez beau parler, discuter, euh, on ne vous entendra pas, on ne vous écoutera pas, euh, et, et, et... Vos efforts seront vraiment pas du tout couronnés de succès. Alors c'est un aspect qui va être rapide, hein, une, une demi-journée, une journée maximum, parce que ça va correspondre à, à un moment où vous serez avec la personne en question, ou euh, à un rendez-vous que vous allez avoir euh, sur le plan euh, professionnel, et vous vous trouverez donc face à quelqu'un qui n'aura rien à faire de ce que vous lui raconterez. Euh, la meilleure attitude à avoir, c'est de faire pareil. Hein. Euh, C'est-à-dire que bon, vous, si vous vous allez sentir hein, tout de suite si la personne vous écoute ou pas. Si elle ne vous écoute pas, vous écourtez euh, le rendez-vous euh, parce que de toute façon, vous, euh, ça servira à rien d'insister. Vous n'obtiendrez rien euh, euh, avec. Euh, cette opposition de Saturne qui fait que bon, ça bloque. Troisième 3 décan, ça bloque aussi, hein, mais vous, c'est plus dans l'action que dans l'échange. Je m'explique, en fait Mars est dans votre troisième e décan et elle vient de s'opposer à Saturne, hein, donc vous avez eu les freins, euh, hein, vous avez probablement fait des efforts, qui n'ont euh, pas du tout porté euh, leurs fruits. Euh, ou alors vous avez dû affronter une difficulté hein, quand même. Avec euh, Saturne, c'est jamais euh, une partie de plaisir. Euh, on, a, on a affaire à des situations de frustration hein, très souvent, ou de renoncement, où on est obligé de renoncer à quelque chose. Là cette semaine, euh, bon, euh, Mars quitte l'opposition de, de Saturne, mais elle va s'opposer à Pluton. Alors c'est pas le même genre de blocage, parce qu'il y a quand même blocage, c'est plutôt euh, comment dire, une impasse. C'est-à-dire que si vous avez une décision à prendre, par exemple, quelle que soit la décision, euh, la direction plutôt que vous allez prendre, ça ne vous plaira pas, ça n'ira pas, euh, vous aurez l'impression que euh, vous ne pourrez pas aller au bout, ou que ce que vous allez entreprendre, tenter, ne mènera à rien. Vous aurez une vision plutôt pessimiste, hein, c'est ça, qui, qui, qui vous empêchera finalement de, de prendre des risques, d'avoir de l'audace, de faire ce que vous demande Mars dans votre signe, hein, c'est-à-dire d'entreprendre. Mais donc, il y a un mur. Est-ce que c'est vous qui construisez le mur ou est-ce que ce sont les autres Je me pose la question. Musique Vendredi est le seul jour où vous aurez un, un, un bon aspect de la Lune qui vous permettra... Euh, d'être, euh, comment dire, de euh, vous sentir euh, bien avec vous-même. Euh, étant donné tous les autres aspects dont on vient de parler, c'est précieux, hein? euh, ces instants où euh, euh, il faut en profiter. Euh, ce sont vraiment des moments euh, qui échappent un petit peu euh, au reste de la conjoncture et où vous vous sentirez valorisé, ou alors vous recevrez un compliment, que ça va vous remonter le moral, mais je m'adresse surtout là au troisième e décan hein, parce que bon, euh, au deuxième aussi, aussi, hein, puisqu'il y a l'opposition de Saturne. Euh, donc finalement il n'y a que le premier er décan qui s'en sort bien et qui euh, donc passera une très très bonne journée, alors que pour les autres ce sera euh, euh, un petit peu réparateur on va dire, mais momentanément.